Jeudi, 22h30. La vérité est ailleurs et il est évident que ces indocines de combes étranges ne pouvaient pas vous laisser regagner votre couche en toute tranquillité. C'est la dernière séance de la soirée et ils n'ont pas résisté. Celle-ci va un peu vous secouer les mirettes et aspirer votre cerveau pour le projeter dans des dimensions inattendues. Ne vous cramponnez pas au bras de votre voisin d'un coudoir. On ne veut pas te blesser. Merci.